J'étais au Conseil économique, social et environnemental. Donc, c'est un conseil qui est composé des acteurs sociaux, donc des syndicats, du patronat, mais aussi des acteurs de la société civile, donc des jeunes, des associations environnementales, et puis de représentants de l'État. Et le CESE, c'est la quatrième chambre. En fait, on n'en parle pas souvent, mais il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis le CESE qui permet par son travail de euh, produire des, euh, des avis, des compromis qui sont euh, très intéressants, avec euh, en fait la, la, la méthode du CESE, c'est un peu ce que ce que j'ai dit et ce que je suis venu euh, saluer, euh, c'est que pour, pour produire ce travail de démocratie sociale, d'abord il y a une expression euh, des divergences d'intérêts, parce que euh, nous n'avons pas les mêmes avis, les mêmes intérêts, notamment que les représentants des employeurs, et puis ensuite, une fois qu'on a permis à cette divergence d'intérêts de s'exprimer, bah, on travaille pour construire des compromis dynamiques pour analyser la situation au travail, la situation de la société, euh, les besoins sociaux et environnementaux et euh, y répondre. Et donc, euh, je recommande à tous et toutes la lecture des avis du CESE, notamment le dernier d'entre eux, qui porte sur euh, le travail et l'environnement, qui a été rédigé par la CGT et qui a été adopté à l'unanimité par le CESE. Ce qui se passe au CESE, ça tranche complètement avec ce qui se passe dans le pays où euh, on est marqué par l'autoritarisme gouvernemental et l'autoritarisme patronal et par cette situation de blocage violent avec un président de la République qui refuse de retirer sa réforme des retraites, alors qu'il y a des millions de salariés qui font une manifestent et se mobilisent contre cette réforme-là. Euh, et donc, c'est ce que j'ai dit aussi euh, au, au CESE, en disant que dans la majorité des pays européens, ça ne pourrait pas exister, cette situation française, parce qu'ailleurs, en Europe, il y a une démocratie sociale que nous n'avons pas en France, et il y a aussi une démocratie politique que euh, nous n'avons pas en France non plus, avec des régimes parlementaires qui ne permettraient pas que... Euh, un président de la République impose contre son peuple, contre tous les syndicats et contre une majorité de députés, une réforme qui n'a aucune utilité euh, économique et qui est très violente socialement.